Bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir l'occasion de faire l'introduction de cette conférence. Ravie qu'on ait eu cette opportunité d'organiser un événement à mon avis indispensable, très intéressant, sur un sujet dont vous mesurez l'importance, mais le, la plupart de nos parties prenantes sont en phase de découverte. Et c'est très important pour nous de participer à des événements dans lesquels on va pouvoir communiquer, échanger, apprendre, tous ensemble. Je suis à SINAPI, je suis la responsable du développement durable de la Société Générale depuis quelques mois. Et cet événement, je laisserai mon, mon collègue Eric l'introduire avec son panel. Je pense que c'est une, une belle opportunité, une chance d'avoir autour de nous, vous allez voir, des, des voix expertes euh, qui vont être très complémentaires. Alors la biodiversité, c'est un sujet majeur. On a, on a des chiffres qui font peur, que vous connaissez. Par exemple, 70% de la biodiversité a été perdue en 50 ans seulement. Alors, quand on dit 50 ans seulement, certains répondent, bah justement, si on s'organise bien et vite, on, on va pouvoir peut-être remonter un peu la pente. Pas régler tout ce qui a été détruit, mais probablement agir vite et bien, puisqu'on a agi vite et mal, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un sujet qui est tout à fait lié au, au dérèglement climatique. Et on a du mal à, à voir à quel point les événements récents comme le Covid, comme vous voyez sur cette petite image, qui ont été un, un drame évidemment, mais qui ont aussi arrêté de façon incroyable l'économie, qui ont fait prendre des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. On a du mal à, à penser que la magnitude du problème, qu'une crise comme celle du Covid, on a du mal à penser que c'est si petit, finalement, par rapport au changement climatique et par rapport à la perte de biodiversité, qui est encore bien pire. Donc il n'y a aucun doute, nous sommes là sur un sujet majeur. Alors Pour nous, en tant que banque, ce n'est pas un sujet nouveau. Euh, par exemple, en 2007, nous avons signé les principes de l'Équateur et depuis cette date, nous avons des équipes qui sont en charge d'analyser pour chaque dossier les impacts sociaux les impacts climatiques et les impacts aussi sur la biodiversité de chacun des grands projets qu'on finance. Alors j'avoue que moi, en ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs fois affaire à des analyses de biodiversité sur des projets euh, au cours de ma jeunesse et je n'avais pas compris ni l'interaction avec le climat ni l'impact majeur des analyses qu'on était en train de faire. On les faisait parce qu'il fallait les faire. Et on a eu euh, parfois des, des sujets qu'on a cru anecdotiques. Des grandes infrastructures portuaires où on mettait des toboggans pour chauve-souris, ça faisait plutôt sourire les gens. Le Lys maritime qu'on a trouvé sur un grand projet d'incinérateur dans le sud de la France et qui nous a fait arrêter le projet pendant près d'un an, on n'a pas pensé que c'était très très important, euh, ou en tout cas on n'a pas compris à quel point c'était important d'aller protéger des espèces, et les gens étaient plus sur un sujet économique. Et combien ça va coûter, il y en a combien de ces fleurs, et il n'y a pas quelqu'un qui est venu les planter pour qu'on arrête le projet. Donc en fait on était un peu, on était dedans, et on l'a fait sérieusement, et on avait des expertises externes pour nous aider. Mais j'avoue que moi, à titre personnel, il a fallu un certain temps pour que je comprenne à quel point tout ceci était très important. On a récemment eu la chance de financer une grande usine de potabilisation de l'eau en Côte d'Ivoire. Et là, c'était devenu bien plus concret, parce qu'on sortait énormément de mètres cubes d'eau de la rivière. Et donc, en saison sèche, la question était, que se passe-t-il avec les poissons Et que se passe-t-il avec les poissons Et est-ce que ce sont des poissons endémiques Et si oui, qui va les remettre et où et comment et, et tous ces sujets-là, quand on a commencé à les mettre en perspective, du changement climatique, et puis de ce qu'on appelle euh, les services rendus par la nature, qui est un concept qui peut hérisser le, les cheveux de certains d'entre nous, parce que ça paraît bizarre de, de, de penser qu'on va encore extraire de la valeur de la nature. Et pourtant, il fallait bien comprendre la, la valeur de ces systèmes et donner une valeur à cette biodiversité, sans pour autant vouloir l'exploiter, mais simplement remettre les choses dans leur contexte et qu'on ne soit pas juste sur de la théorie ou sur de la négligence, mais qu'on comprenne bien à quel point cette vague de biodiversité est bien plus importante que le reste, et comprendre quelle est la valeur de ces systèmes, euh, la valeur que nous rendent les services de ces systèmes de la nature. Donc évidemment, la pollinisation des récoltes, la purification de l'eau, ça paraît évident, la protection contre les inondations, on le voit bien maintenant qu'il qu y a des drames, et bien sûr, la séquestration du, la séquestration du carbone. Donc c'est un sujet majeur. C'est un sujet pour une, une institution comme la nôtre qui a commencé par un sujet de risque. Il fallait analyser les risques de réputation, les risques de crédit et faire ce qu'on avait à faire puisqu'on s'était engagé au titre des principes de l'Équateur. Et maintenant, ça prend une autre dimension. Et donc, on commence tout juste, depuis quelques années, à travailler sur des solutions. C'est-à-dire pas simplement essayer de protéger, de, de lutter contre les impacts négatifs, mais vraiment d'essayer de contribuer par les financements à la recherche d'impacts positifs, de parler avec nos clients qui sont sur des grands projets dans lesquels on essaye d'éviter les impacts négatifs pour voir si, avec un petit peu plus de financement, on ne pourrait pas aussi générer des impacts positifs de conservation de la biodiversité. Alors c'est pas facile, euh, comme vous savez tous. Un notre niveau, c'est un nouveau sujet en termes de type de risque, type d'acteur, taille. Souvent des projets de petite taille qu'on a du mal à appréhender. On voit de temps en temps des méga projets, enfin, très rarement, bon, on les voit se dessiner, notamment euh, en liaison avec les océans. Donc on va humblement contribuer avec vous tous. Nous sommes pour ça dans des alliances. Nous formons beaucoup. Nous essayons de donner le plus de, de clarté à nos collaborateurs. Et aussi, nous essayons de travailler sur des, des outils. Nous avons des politiques sectorielles qui vont compléter nos, notre façon de travailler sur les, les sujets de, de, qui sont liés à la nature de façon générale. Et donc, nous travaillons euh, en alliance. Parce que là, je crois que c'est un sujet dans lequel il faut allier les talents divers et variés. Euh, il faut qu'on travaille ensemble pour se mettre d'accord sur ce qu'on recherche. Nous, en ce qui nous concerne, on a beaucoup d'obligations de, de transparence dans nos communications extra-financières, donc euh, c'est très important de comprendre comment, euh, comment est-ce qu'on va travailler euh, de façon euh, coordonnée, par exemple avec le TNFD, sur nos, nos publications. Quelles cibles scientifiques on va pouvoir avoir euh, Comment s'assurer de, de bien estimer les impacts, de fixer les bonnes, les bonnes cibles Comment mesurer aussi voilà, la, la dégradation de la biodiversité Avec quel score Tout ça, c est, c est, il faut dire les choses, assez compliquées, assez nouveau. Et Je suis ravie qu'il y ait toute cette communauté autour de nous et qu'on soit... Je ne vais pas avoir le temps de passer à travers toutes les alliances dans lesquelles on est, mais le sujet derrière, c'est se former, avoir des normes communes, savoir calculer, savoir mesurer les, les, les évolutions, être capable de communiquer en transparence sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne se fait pas, et anticiper les réglementations. Mais surtout, derrière, euh, notre souhait, c'est de contribuer au financement des solutions basées sur la nature. Et je pense que notre panel aujourd'hui va être très intéressant euh, à cet égard. Merci à tous. Merci beaucoup, Essina. <rires> Bonjour à tous, Donc moi je m'appelle Eric Schumski. je m'occupe du développement du, euh, de ces solutions ayant un impact positif euh, sur le capital naturel, sur la biodiversité au sein d'un département qui s'appelle Impact Based Finance et qui travaille sur d'autres sujets, que ce soit l'économie circulaire ou la transition énergétique, à développer ces solutions avec un impact positif. Alors, les solutions fondées sur la nature, une approche multi-impact pour une trajectoire nature positive, vous voyez, même le titre est compliqué. Pour un sujet compliqué euh, donc quand on parle de nature positive on n'a pas traduit le terme qui est anglais euh, ça veut dire avoir un, un, un impact de régénération sur la nature et la nature qu'est ce que c'est Ce sont les écosystèmes sont les espèces qui euh, vivent dans ces écosystèmes et leur diversité donc en fait en un mot on parle de biodiversité et alors pour parler de ces sujets là euh, complexes on a demandé à, à trois experts de, de venir euh, en discuter avec nous. Euh, donc on a Nirmala, si on massage, si vous voulez bien nous rejoindre pour le, pour le, le panel. Émilie euh, Alberola euh, d'Ecoax. Nirmala qui est euh, directrice de l'expertise au Muséum d'histoire naturelle, qui est également euh, secrétaire générale à l'UCN en France. Émilie euh, Alberola qui est directrice générale Ecoax euh, pour l'Europe du Sud. Et Adrien Lindon. Uh, qui est consultant principal à ce uh, Biodiversity Consultancy qui est très impliqué dans les différentes initiatives clés pour la biodiversité que sont le TNFD ou uh, le Science Based Target Network ou SBTN uh, pour les gens les plus familiers. Alors sur ce sujet de biodiversité, uh, on dit de plus en plus que ça rattrape le sujet climat. Comme pour le climat, il y a un groupement d'experts qui s'appelle l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC et qui publie un certain nombre d'alertes sur l'état de cette biodiversité. Donc je voudrais proposer à Nirmala de nous expliquer un peu plus en détail où nous en sommes sur ce sujet. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation aujourd'hui. Alors, je vais essayer en quelques minutes de, de vous brosser un tableau qui n'est malheureusement pas très réjouissant. Donc, l'IPBES, comme Eric l'a dit, c'est un, un panel d'experts, mais c'est un panel intergouvernemental, c'est-à-dire que les, les rapports et les évaluations sont validés euh, non seulement par euh, les experts, mais par les, les gouvernements. Donc, ça... Voilà, c'est une façon de travailler qu'on qu ne peut pas trop taxer d'être partisane ou militante et qui est vraiment basée sur l'état de la science tel qu'elle tel qu est. Alors l'IPBES le, le, a produit un, un grand nombre de rapports et on pourrait en parler pendant des jours, mais je vais vous résumer très rapidement les les, ou reprendre les quatre grands messages de la première évaluation globale de, de la biodiversité qui a été faite par ce panel. Alors le premier message, c'est effectivement un déclin euh, de euh, la nature, de la biodiversité euh, et des contributions que cette biodiversité apporte aux sociétés humaines. Alors, pour remettre aussi un petit peu les choses en perspective, hein, vous savez que la vie sur Terre est apparue il y a à peu près... Bon, les, pas les, je ne suis pas paléontologue moi-même, hein, mais il y a 3,8 milliards d'années. Et que depuis, euh, l'étude des fossiles nous permet de voir qu'il y a eu cinq crises majeures d'extinction du vivant. Cinq, hein, depuis <rire> 3,8 milliards d'années. Et euh, ça permet de mesurer quels sont les, les taux d'extinction des espèces pendant, pendant ces crises. Et donc, on voit entre les taux d'extinction qu'on mesure actuellement, qui sont à ce stade pas très spectaculaires, parce qu'on est vraiment juste au début, mais, mais qu'on on semble se diriger vers une sixième crise. Et ce que cette crise a de très particulier, c'est qu'elle est très rapide. Les taux qu'on observe sont 100 à 1000 fois plus rapides que ceux observés dans les temps fossiles. Quand vous êtes un paléontologue, quelque chose qui se passe sur 20 000 ans, c'est très rapide. Donc euh, voilà, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide et qui, en plus, est généré par une seule espèce, la nôtre. Donc ça n'est pas sans poser un certain nombre de questions. D'autant plus, alors ça a été très bien rappelé par euh, euh, Madame Assina euh, en, en de, de, de au début de ce panel, c'est que ça, ça nous impacte, nous les humains, de façon très directe. C'est la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les médicaments dont nous avons besoin pour nous soigner, euh, la protection contre les événements extrêmes du climat, enfin le, tout ça c'est la biodiversité qui le permet. S'il n'y a plus de biodiversité, on ne peut pas vivre. Regardez les gens qui sont dans la station spatiale internationale, ils ne survivent que parce que vous avez, pour une personne là-haut, je ne sais pas combien, 200 personnes sur Terre qui s'affairent à les maintenir en vie. Euh, voilà, donc ça, il faut être très clair là-dessus. Et le deuxième message de l'IPBES, qui est qu'on est sur cette trajectoire de biodiversité, mais qu'en plus, les forces de changement qui euh, entraînent ce déclin euh, non seulement ne ralentissent pas, mais elles s'accélèrent depuis 50 ans. Alors, ces forces, quelles sont-elles Il y en a cinq grandes. La première, c'est la destruction des habitats naturels. Et c'est la, la plus importante pour les écosystèmes terrestres. Et donc, c'est le fait que nous convertissons des espaces naturels euh, en terres agricoles, euh, en zones d'exploitation intensive de forêts, en mines, en carrières, en villes, en routes, trains, etc. Et donc on estime, les estime qu'à peu près trois quarts des terres émergées subissent un impact significatif, significatif des activités humaines. Donc c'est très important. La deuxième qui est la plus importante dans les écosystèmes marins, c'est la surexploitation des espèces. Donc on estime que seulement 7%, enfin on, les PBS toujours, 7% des stocks de poissons sont exploités en dessous de... De, leur, de ce qu'ils peuvent supporter pour se maintenir dans le temps. La troisième, alors, parmi les, alors ce n'est pas forcément hiérarchisé, mais une, une autre, un autre de ces facteurs, c'est l'introduction d'espèces exotiques dans de nouveaux écosystèmes, volontaires ou involontaires, par les nombreux échanges des, des sociétés humaines. La quatrième, c'est la pollution. Alors c'est quelque chose dont on commence seulement à, à percevoir euh, les effets et, et qui va sans doute nous en laisser pour euh, un, un bon moment. Hein, quand on voit maintenant qu'on retrouve des microplastiques juste que dans les grands fonds marins, que même dans, dans les glaces antarctiques, on retrouve euh, des, des polluants, le, le système est complètement généralisé. Donc ça a des impacts sur le, le vivant, et y compris nous qui sommes également euh, vivants. Euh, et la cinquième, euh, mais pas la moindre, c'est le changement climatique. Là aussi nous sommes au début des impacts du changement climatique mais on, a priori ça ne va pas aller en s'améliorant de façon tout à fait immédiate puisque le climat lui-même on sait que même si on arrêtait toute émission de carbone maintenant, on a enclenché des choses qui ne vont se produire quoi qu qu'on qu fasse et c'est un peu la même chose pour la biodiversité. Et il faut que j'arrive à la... Non, non, j'allais dire, les, les, les deux crises sont interconnectées du coup, et ouais. elles se renforcent l'une l'autre. Et le, voilà le, le, les organismes vivants, la biosphère, est une des composantes qui régule le climat et qui est régulée par le climat. Donc on est dans un système extrêmement complexe où tout ce qu'on fait peut avoir des impacts en cascade qu'on n'arrive pas à, à anticiper. Euh, le troisième message de l'IPBES, qui découle assez logiquement des deux précédents, c'est que les objectifs de conservation qu'on s'est fixés sur les trajectoires actuelles sont inatteignables. Et euh, voilà, moi, pour vous partager une petite expérience personnelle, hein, je, je travaille en appui aux politiques publiques depuis un certain temps. Et donc, j'étais en 2010 quand nous avons fait le constat que ah, nous n'avions pas réussi à arrêter l'érosion de la biodiversité et que nous allions, au niveau national, international, etc., reprendre cet objectif pour 2020. Euh, nous sommes maintenant en 2022. Alors, les négociations internationales traînent à cause du, du Covid, etc. Mais euh, autant vous dire qu'on euh, est toujours au même point, voire on a plutôt régressé. C'est-à-dire que non seulement on n'enraille pas le déclin, mais il continue à s'accélérer. Et donc, ça nous amène au quatrième point, qui est que, oui, en fait, on peut arriver à concilier à la fois la conservation de la nature et des objectifs de développement durable, mais ça ne peut passer que par ce que l'IPBES appelle des changements transformateurs, qui sont euh, très urgents et qui doivent être euh, concertés. Et alors, je, je vous donne juste, je vous cite une phrase du, du rapport, hein, un des sous-messages de, de ce message, qui est que l'évolution des systèmes financiers et économiques mondiaux, en vue de la création d'une économie mondiale durable, s'écartant de l'actuel paradigme limité de la croissance économique, est un élément incontournable du développement durable. Donc, ça nous demande en fait l'IPBES et les scientifiques de toutes disciplines qui ont contribué. À ce rapport identifie que ça ne peut marcher que si nous revoyons en fait notre vision même de ce qu'est, je cite encore, une bonne vie et euh, notre rapport notamment à la consommation euh, matérielle et à la, à la croissance économique. Donc voilà, ça me paraît un message important euh, à partager euh, avec Merci. vous en particulier. Oui, donc c'est euh, un danger important qui arrive encore plus rapidement que l'impact du climat euh, seul euh, quelque part. L'OCDE chiffre à environ 50% l'impact de la perte des services écosystémiques due à la perte de biodiversité. Euh, mais bon, tout n'est pas négatif parce que c'est aussi une, une occasion bah, de transformer euh, nos modèles économiques et de mettre en œuvre des nouvelles solutions. Donc comme les solutions fondées sur la nature, euh, alors -ce on, comment on les définit ces solutions fondées sur la nature de façon euh, scientifique alors les solutions fondées sur la nature, effectivement, c'est un peu un renversement du paradigme parce que, en tout cas dans nos sociétés occidentales, d'autres peuples ont d'autres rapports à la nature et d'autres visions du monde et c'est important d'avoir ça aussi en tête dans la façon dont on appréhende le problème. Mais c'est qu'on a beaucoup vu la nature comme un problème à dominer, à résoudre et à garder sous notre contrôle pour en tirer les bénéfices attendus et en éviter tous les impacts potentiellement négatifs. Et là, il s'agit de se rappeler qu'en fait, la nature, c'est aussi une solution. Pour un certain nombre de, de, de problèmes euh, du, du quotidien qui peuvent être euh, la sécurité alimentaire, euh, la prévention des risques euh, naturels, d'inondations, d'avalanches, euh, etc. Euh, L'adaptation au changement climatique, euh, également le, la, la mitigation, euh, l'atténuation du, du changement, le stockage de carbone. Euh, enfin vraiment euh, sur un, un, un grand type, de, un grand, une grande diversité d'enjeux. De, Et donc c'est vraiment ça les solutions fondées sur la nature, c'est que ça doit répondre à une problématique qui n'est pas une problématique de conservation de la nature, mais en apportant des bénéfices euh, concrets pour euh, la conservation ou la restauration des écosystèmes. Parce qu'en fait, ça peut se décliner... Euh, par différents niveaux d'intervention. Le premier, ça peut être tout simplement la conservation euh, d'un écosystème tel qu'il existe. Et, et là, c'est peut-être quelque chose où, là encore, on a un grand changement, euh, j'allais dire presque psychologique à faire, c'est-à-dire qu'on ne fait rien. Euh, au lieu de se dire, on a ce problème et donc on va construire, on va investir dans quelque chose et on va, avoir, on va juste rien faire, laisser un écosystème qui est là et qui fonctionne, et ne, ne, pas, euh, euh, voilà, ne rien faire. Donc ça, c'est la, la, euh, la première possibilité. Ensuite, on peut avoir un niveau plus interventionniste, qui est de restaurer un écosystème qui avait été dégradé euh, par des, des activités euh, humaines, pour qu'il puisse à nouveau apporter euh, un, un large, une diversité de, de bénéfices. Euh, voilà, si on pense par exemple euh, à, à des terrains qui ont été euh, vraiment euh, exploités pour une, une productivité agricole très intense, alors vous maximisez ce service, cette contribution de production de, de nourriture, mais au détriment d'un certain nombre d'autres services, et notamment de ce qu'on appelle les services de régulation qui permettent de réguler, par exemple, la quantité, la qualité de l'eau, la régénération des sols, etc., dont on mesure moins immédiatement les impacts, mais qui finissent quand même par se rappeler à notre souvenir. Et la troisième option, c'est de créer, ex nihilo, un nouvel écosystème, euh, pour répondre à un enjeu. Alors on peut penser par exemple à la création de, de, de réseaux naturels au sein des villes euh, qui permettent euh, de résoudre certaines difficultés comme l'infiltration des eaux pluviales, euh, mais aussi de créer, de, de limiter les îlots de chaleur pendant les, les canicules dont on sait qu'elles vont être de plus en plus nombreuses et intenses dans, dans les années à venir. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors... Justement, vous en parliez, l'IPBS amène appel à des transformations profondes de nos systèmes de production. Donc, Comment est-ce que l'on peut s'organiser pour ça euh, Aujourd'hui, après l'accord de Paris sur le climat, euh, beaucoup d'entreprises ont pris conscience de l'urgence d'agir, ont pris des engagements dits net zéro, euh, avec la construction d'alignements sur des trajectoires avec une hausse des températures limitée à 1,5 degrés. Aujourd'hui, il y a la nécessité de rajouter euh, au-dessus de ça des trajectoires dites nature positive, c'est-à-dire qui permettent de restaurer euh, ces écosystèmes. Alors comment faire Parce que pour le, le climat, euh, c'est quelque chose qui est simple entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut ramener ça à une métrique qui est la tonne équivalent carbone. Euh, pour la biodiversité, c'est plus complexe, comme le rappelait Nirmala, il y a différents types de pressions, l'usage des sols la pollution, les espèces invasives. Donc c'est quelque chose qui est plus complexe à mettre en place. Pour faire cela, euh, il y a un certain nombre d'initiatives, dont le Science Based Target Network, qui travaille à la définition, secteur par secteur, euh, de ces trajectoires euh, pour avoir ces impacts positifs. Alors Adrien, euh, avec The Biollar City Consultancy, vous êtes très impliqué dans ces groupes de travail. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu... Euh, Comment, euh, comment vous avancez sur le sujet. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en construction parce qu'il doit intégrer euh, l'accord dans euh, le cadre de la COP 15 qui aura lieu à Keunming, donc qui est une COP pour la biodiversité et qui a l'ambition d'être l'équivalent de l'accord de Paris, non plus pour le climat, mais pour la biodiversité. Bien sûr. Ah, très bien. Bien sûr. Bon, bonjour à tous, euh, Alors peut-être pour commencer, je voulais... Introduire un peu une idée, c'est que la, la gestion en fait, des impacts des activités humaines sur la nature, ce n'est pas un concept nouveau. Et il y a un certain nombre de secteurs et d'industries de, et qui, depuis des années, s'occupent de, de leur emprise, de leur impact. Euh, et il s'agissait surtout des, des industries avec une emprise forte et directe sur la nature, l'industrie minière, les infrastructures, euh, les énergies par exemple, ou l'agriculture. Alors, certains le faisaient mieux que d'autres, évidemment. Mais en tout cas, ce sont des sujets, même des méthodologies, des approches qui sont relativement connues pour ceux qui travaillent dans le milieu. Peut-être que euh, parmi cette salle, certains connaissent d'ailleurs certains, certains de ces outils. Maintenant, le vrai changement, c'est en fait, on s'est rendu compte, comme disait Nirmala, que finalement, euh, à travers des mesures spécifiques, donc projet par projet ou activité par activité, la trajectoire était négative. D'ailleurs, si tu, si tu peux montrer la, le slide, euh, en fait, on se rend compte que la trajectoire de la biodiversité est en train de, en train de décliner drastiquement. Et donc, la seule manière finalement d'inverser la courbe, c'est vraiment de, euh, bah, du coup, de, de transformer la manière dont les activités humaines sont, euh, sont réalisées. Et c'est là que euh, entre un peu en jeu le concept de nature positive, qui a un slogan en fait, hein, qui a un slogan qui est surtout fait pour, pour rester dans la tête des gens, un peu comme le net zéro pour le climat, et qui a fondamentalement... Euh, deux aspects, il y a une question un peu plus conceptuelle, c'est de dire euh, à, à tous les niveaux, au niveau d'une entreprise, au niveau euh, d'une euh, institution financière, au niveau d'un gouvernement par exemple, il faut essayer de euh, changer la manière dont la, le sujet nature est, euh, est traité, donc, donc qu'il ne soit pas traité uniquement comme un, comme un problème à gérer, mais plus comme une opportunité, euh, afin qu'il soit réellement intégré au sein des process et, donc, et, qu puisse, et que finalement les activités de, de notre organisation, quelles qu'elles soient, contribue à une trajectoire plus positive avec cette idée d'ici 2030 de remonter la courbe et d'ici 2050 d'obtenir une restauration complète Alors évidemment c'est imagé mais c'est ça disons l'objectif donc il y, a, il y a un aspect un peu plus conceptuel après il y a, il y a un aspect euh, de mesure et ce qu'ils vont comprendre c'est que euh, il faut qu'on puisse savoir quel est notre impact négatif pour pouvoir savoir quel, quel pourrait être notre impact positif Et donc c'est là où la, le fait de, de mesurer notre emprise, notre impact, avec des, des méthodologies qui sont à la fois définies dans certains cas et dans d'autres cas en cours de définition, euh, est nécessaire. en fait Pour savoir qu'est-ce qui est suffisant Est-ce que si je finance un projet de, de restauration d'une mangrove ou d'une forêt, est-ce que ça, ça suffit pour compenser mon impact négatif que j'ai à un autre endroit de ma chaîne de valeur et c'est là qu'entre en jeu les, euh, les, euh, les Science-Based Targets, alors qui se rattachent à l'initiative Science-Based Targets Initiative du climat, qui, ont été définis, euh, enfin, qui sont en cours d'utilisation de, depuis quelques années. Avec le climat, c'est relativement, relativement facile, parce que finalement, l'objectif est assez clair. On a un objectif euh, euh, qui a été... Euh, euh, enfin, qui relève du coup de, de l'accord de Paris, et donc qui, qui peut se décliner au niveau euh, d'une entreprise, d'un gouvernement, d'un pays. On peut dire, ça, c'est mon objectif, c'est de réduire de X% mes émissions. Euh, c'est relativement facile parce qu'il y a un indicateur. Pour la nature, c'est beaucoup plus complexe. Du coup, il y a des groupes de travaux qui sont, euh, qui, qui ont été, euh, qui ont commencé là depuis quelques années, qui euh, s'occupent spécifiquement de l'aspect euh, nature, donc biodiversité euh, et autres terres, euh, océans et, euh, et milieux aquatiques. Euh, Science-based, pourquoi Parce qu'il faut que ces objectifs soient, euh, se basent sur l'évidence scientifique et ensuite target parce qu'il faut qu'ils soient euh, chiffrés. En fait cette idée de SMART, non Donc, euh, spécifique, mesurable, euh, qui soit, euh, soit fixée dans le temps. Donc on ne peut pas juste dire je veux faire du bien, il faut dire je souhaite euh, que mes activités contribuent à euh, améliorer de par exemple X%. Euh, ce type d'écosystème d'ici à 2040 ça ça peut être un objectif évidemment c'est relativement facile à dire c'est pas toujours facile à faire mais ça veut pas dire que une organisation aujourd'hui ne peut pas euh, engager une démarche de ce type et d'ailleurs il y a un certain nombre d'organisations peut-être même certainement parmi vous ici qui ont déjà des objectifs euh, la Société Générale a déjà euh, un certain nombre d'objectifs qui peuvent être des objectifs par exemple de euh, euh, zéro déforestation euh, dans la chaîne de valeur d'ici à 2030. C'est quelque chose d'assez tangible, assez clair. Euh, après, le comment on arrive à, réellement à cette trajectoire 2050, c'est euh, ce, que, ce que finalement les, ces experts qui travaillent sur ces sujets essayent d'établir. Ils sont en train aujourd'hui de mettre en place des, euh, ou de définir plutôt des méthodologies qui permettent de dire voilà, dans votre secteur donc que ce soit les mines, les infrastructures, euh, l'agriculture, ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est ça. Alors évidemment, chaque solution sera spécifique à chaque or organisation, mais le, le but c'est que d'ici quelques mois, quelques années peut-être, euh, il y ait des méthodologies un peu plus claires, avec notamment une, une approche donc, qui se base sur cinq étapes, qu'on peut voir bon, en petit sur ce, sur ce transparent, mais qui consiste à dire, il faut qu'au niveau de, de chaque organisation, il y ait d'abord une étape de diagnostic, euh, donc euh, d'évaluation, quel est réellement mon impact sur la nature. Euh, ensuite, une étape de priorisation, c'est-à-dire quelles sont les zones de ma chaîne de valeur, euh, en amont ou en aval d'ailleurs, euh, qui sont, euh, enfin, qui sont les, plus, euh, les plus importantes au niveau de leur impact et donc du coup, sur lesquelles je peux travailler pour, euh, pour euh, réduire mon impact. Ensuite, fixer des objectifs. Euh, et ensuite, euh, agir. Et agir, ça veut dire mettre en place euh, donc, ce qu'on appelle la... Ce qu'on appelait avant la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui maintenant était un peu, euh, disons, mise à jour en disant éviter, réduire, restaurer, régénérer, transformer. Il y a cette idée de transformer notre, notre, notre mode de fonctionnement et, et ensuite faire le suivi. Ça, c'est un cadre, un, un framework assez théorique. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de suivre à la lettre chaque étape pour qu'au niveau de, de chacun d'entre vous, de chaque organisation, ce type d'évaluation ait lieu. Euh, donc et le, la vraie différence, là, c'est qu'on ne parle pas juste de réduire des impacts. C'est ce que disait Assina tout à l'heure. On ne parle pas juste de dire, j'ai un projet, je vais essayer de le rendre le moins mauvais possible. Là, on essaie vraiment de dire, il y a à la fois cette composante de gestion des impacts négatifs, évidemment, elle est, elle est fondamentale, mais également d'investir euh, et d'utiliser des méthodes, des activités qui soient, qui soient positives en fait, intrinsèquement pour la nature. Alors justement, euh, comme, quelle est l'utilisation, l'intérêt des solutions fondées sur la nature dans ce cadre-là euh, Est-ce que on, tu as des illustrations euh, de, sur le secteur de l'infrastructure par exemple Comment est-ce que ça se traduit Alors oui, Alors déjà peut-être une chose sur les, sur les solutions fondées sur la nature, c'est que c'est un, un, une terminologie assez récente, mais en fait un certain nombre d'actions pratiques ne sont, sont, sont pas forcément récentes. au loin de là, probablement, si on regarde dans le passé, les gens utilisaient les solutions fondées sur la nature sans même le savoir. C'est un peu comme le sujet des énergies renouvelables. On parle d'énergie renouvelable, mais en fait, l'énergie éolienne, c'est-à-dire les moulins à vent, les moulins à eau, euh, ou le fait de se chauffer avec le soleil, ça existe depuis la nuit des temps. Jusque maintenant, on a ça, plus la technologie, et surtout, entre les deux, il y a une phase où on a pensé qu'effectivement, on pouvait se développer sans, sans prendre en compte disons, ce savoir un peu euh, euh, intuitif dans, de la nature. Alors, des exemples de, de, de solutions fondées sur la nature, il y en a, euh, et il y en aura de plus en plus, j'ai envie de dire. Euh, au niveau des infrastructures, ça peut être, par exemple, d'essayer de, en fait, d'utiliser nos connaissances du milieu naturel pour, euh, pour mettre en place des actions qui soient à la fois bien pour la nature, pour le climat, mais également pour notre projet. Par exemple, si on pense à une, à une route ou à une voie ferrée, où euh, souvent on est obligé de couper la végétation en bordure de ces, de ces infrastructures parce que sinon il y a un risque, par exemple, de, de danger, d'accident, de visibilité. Et, euh, et enfin, couper d'ailleurs ou mettre des produits phytosanitaires. Une idée de solution fondée sur la nature, là j'en parlais récemment avec un, un développeur de, de SFN qui disait, nous ce qu'on propose c'est de euh, planter des essences euh, locales, adaptées qui euh, poussent très peu, et, en fait, et ça on connaît, ce sont des aspects scientifiques, on peut choisir des essences qui ne vont pas pousser plus qu'une certaine taille, du coup on n'aura même pas besoin de les couper. Donc on ne coupe pas, c'est bien pour la nature, on ne met pas de phyto, c'est bien, et il n'y a pas de problème de, de, de visibilité ou de, ou de risque d'accident et, et de mise en sécurité. Il euh, y a des exemples dans, les, les énergies dans les, le secteur minier. Le secteur minier il, euh, il fait de la réhabilitation des zones minières depuis, bah, depuis toujours, sauf qu'avant ça se faisait beaucoup de manière assez, peut-être... Euh, simple en disant, ouais, il faut juste planter des arbres, on plante des arbres et ça va bien se passer. Maintenant on dit, non, attendez, quelles essences allez-vous planter Des essences peut-être déjà diversifiées, prendre des essences adaptées, euh, locales, natives, diversifiées, euh, qui, euh, qui donnent un bénéfice pour la, pour la nature, pour les sols, si possible pour les, pour les communautés, pour les habitants en fonction de si on est dans une zone où évidemment il faut également intervenir sur ces aspects-là. Mais en fait c'est juste penser différemment, c'est-à-dire que c'est faire la même chose mais le, le penser différemment. Et c'est là où les solutions faites sur la nature nous offrent des opportunités. Parce qu'elles nous disent finalement la crise climatique, la crise naturelle, biodiversité et les aspects sociaux, on va les traiter ensemble plutôt que les gérer séparément en faisant des choses qui parfois sont en contradiction, parce que des projets de, ré, de reforestation, euh, de, de monoculture, d'eucalyptus de, en Afrique, il y en a énormément par exemple, l'eucalyptus c'est une espèce native de l'Australie, et ben bah, euh, jusqu'à il n'y a, a pas longtemps, et probablement encore aujourd'hui, certains développeurs ou certains projets pensent qu'il suffit de, de planter des arbres pour euh, atteindre les objectifs carbone. Et bah, en fait on peut tout simplement planter des arbres, mais d'autres arbres. Okay. Merci beaucoup. Et je sais que le, certains d'entre vous sont, les entreprises de certains d'entre vous sont déjà de le Science Based Target Network, en fait dans le Corporate Engagement Programme, et si, si ce n'est pas le cas, je vous invite à, à vous y intéresser. Euh, c'est euh, ouvert, évidemment, euh, assez facilement accessible, et même si vous n'êtes pas dans la capacité d'avancer, c'est une façon de voir comment euh, des pairs, euh, comment les entreprises de votre secteur, peuvent appréhender euh, cette, euh, ces transformations. La première étape étant de bien comprendre ses impacts euh, sur, euh, sur l'environnement. Et donc Adrien, tu parlais des développeurs de solutions fondées sur la nature. Donc Émilie, euh, euh, chez euh, Ecoact, vous êtes des spécialistes de ces sujets-là. Euh, justement, c'est un facteur euh, euh, important parce qu'on ne peut pas s'improviser euh, euh, développeurs de, de solutions fondées sur la nature il faut avoir une expertise extrêmement forte que ce soit sur la partie carbone que ce soit sur la partie biodiversité donc quest ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment euh, cela comment on design un, un projet multi impact et quels sont les développements euh, en cours sur la partie biodiversité parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est surtout la partie carbone qui est euh, qui est valorisée. Exact, exactement bonjour à tous euh, merci pour l'invitation ravi de, de prendre part à à ce panel puisqu'on est au début de, de beaucoup de choses. Enfin, il y a des choses qui ont été faites comme comme souligné. Mais effectivement, on est sur une dynamique vraiment intéressante parce que euh, la boîte à outils sur le lien entre climat et biodiversité est, est en cours de développement. La motivation première de, des organisations qu'on qu accompagne était jusqu'à présent vraiment que le climat. Et c'est vrai que depuis deux ans, euh, il y a ce besoin de faire le lien entre climat et biodiversité, solutions basées sur la nature, puisque l'un ne va pas sans l'autre, in fine, on a besoin de protéger le climat pour réduire la pression sur la biodiversité, comme il a été mentionné. Et en même temps, la nature, la biodiversité aussi, a des atouts, des bénéfices qui permettent de mieux lutter contre le changement climatique, à la fois sur sa partie séquestration du carbone. Ça offre le bénéfice d'avoir cette capacité de stockage. Il faut, le, il faut renforcer cette capacité de stockage en restaurant, en préservant, euh, les écosystèmes, euh, j'y reviendrai. Et puis le deuxième bénéfice qu'offre aussi la nature, la biodiversité, c'est aussi euh, sa capacité à augmenter la résilience euh, d'autres écosystèmes, en tout cas de, de, de, nos, de nos côtes, euh, par exemple euh, sur la dimension euh, écosystème euh, marin. Euh, voilà. Donc notre métier historique chez ECOACT, c'est l'empreinte, la mesure d'empreinte. Axé sur le carbone, le climat historiquement, euh, la définition de stratégie et le développement de projets bas carbone. Et aujourd'hui, on travaille à, à développer ce lien avec biodiversité sur ces trois niveaux. Euh, dans les chantiers en cours qu'on est en train de conduire sur la partie stratégie et empreinte, on travaille à plusieurs échelles, à l'échelle des États, euh, on va commencer le plus large possible, on travaille notamment avec l'Agence française de développement à la mise en place d'une méthodologie qu'un de nos experts a développée dans le cadre de recherche avec un laboratoire français bien connu, le CIRED, qui s'appelle l'ESGAP, donc la méthodologie de, de, de suivi de la soutenabilité de territoires et donc d'États. Et dans ce tableau de bord du suivi de la soutenabilité des États, il y a une partie biodiversité. Et donc aujourd'hui, cette méthodologie a été appliquée sur les États européens, euh, sur le Kenya, au Vietnam. Elle a été mise en œuvre aussi en, en Colombie, et on travaille sur d'autres projets prochainement en Afrique, d'autres pays. Et, et c'est un sujet important pour que les États aussi mesurent bien leur empreinte de biodiversité en lien avec leur empreinte carbone en inventaire, pour identifier ensuite les zones et les projets à conduire dans ce souci de, de restaurer, de préserver le sujet de la biodiversité. On travaille au niveau des entreprises aussi, et ça a été bien souligné. Je ne vais pas porter mon propos vraiment sur ce sujet, mais c'est un champ méthodologique en cours de construction aussi, et pour ce faire, on vient aussi de, de s'associer à un projet européen pour renforcer notre capacité méthodologique à mener ces empreintes biodiversité à l'échelle des entreprises, à l'échelle des territoires, mais aussi dans les entreprises, la particularité des institutions financières sur les portefeuilles. C'est un sujet important sur lequel on, on commence à s'engager. Et ensuite, le deuxième volet de notre métier historique, c'est le sujet du développement de projets bas carbone. Alors on a 15 ans d'expérience côté ECOACT sur ce sujet-là. La boîte à outils sur le climat, comme ça a été mentionné, est connue, enfin on la maîtrise, des méthodologies carbone. Ce qui est plus nouveau et plus complexe, et en même temps motivant aussi, c'est de développer la partie biodiversité. Aujourd'hui, les projets qu'on développe, qu'on appelle et qu'on qualifie de, de solutions sur, basées sur la nature euh, concernent soit la préservation des puits euh, de carbone, donc préservation des, des écosystèmes, euh, des projets forestiers euh, raides, par exemple, soit de créer de nouveaux puits carbone. Et donc là, il s'agit de, de développer euh, des nouveaux projets. Euh, on parle de reforestation, d'agroforesterie, de carbone bleu. On, on a pas mal eu d'actions euh, sur le carbone bleu. Enfin, on est en cours euh, sur ce chantier-là. Et ça, c'est intéressant. C'est une tendance qui se développe quand on regarde sur le marché de la compensation carbone à l'échelle internationale. Sur l'année 2021, les deux secteurs qui ont fortement augmenté, et je parle d'une croissance à, à trois chiffres sur un an, ce sont les projets liés à la nature, donc les, forêts, les projets forestiers et les projets en lien avec l'utilisation des terres et donc le, le secteur agricole. Les méthodologies, c'est le, le sujet cœur pour avancer, s'assurer de conduire des projets de la manière la plus rigoureuse possible. Aujourd'hui, il existe une seule méthodologie à l'échelle internationale sur le secteur forestier qui lie climat et biodiversité. Et on a besoin de, de s'outiller. Alors, Pour ce faire, nous, on a différents chantiers, notamment en France, dans le cadre du label bas carbone on a soumis, on est en train de soumettre, donc on a soumis une première méthodologie sur la restauration et préservation de la posidonie en mer méditerranée. C'est un projet qu'on conduit en partenariat avec le parc des Calanques à Marseille. On est soutenu par deux entreprises, Interxion qui est un data center et Schneider Electric qui financent le développement de cette méthodologie qui est vraiment la première pierre à l'édifice pour ensuite engager des financements et développer le projet de préservation sur cette Posidonie. Dans le cadre de la méthodologie, il y a une dimension carbone évidemment, mais aussi l'identification de tous les co-bénéfices à la préservation de cette Posidonie. Donc des indicateurs qui sont liés à la, à, aux, aux plantations, donc à la à la flore voilà, je cherchais donc euh, à la, la préservation de, de, de, de la faune aussi de l'ensemble des espèces euh, qui se trouvent aussi dans, dans ces plantations de, de Posidonie. Euh, autre projet, donc on est en cours de soumission dans le cas du label bas carbone au, euh, au ministère. On espère qu'à l'automne, on aura une validation et qu'on va pouvoir engager euh, le premier projet démonstrateur euh, donc dans le parc des Calanques et ensuite engager d'autres projets. Cette méthodologie sera sur la place publique. Euh, donc Elle sera ouverte à toutes les personnes qui veulent développer ce type de projet. Dans le cas du label bas carbone aussi, on a travaillé à la définition euh, d'une méthodologie pour les mangroves, préservation, restauration de mangroves. Euh, donc sur les territoires français, on s'est de ce qui a pu se faire à l'échelle internationale. Il existe une méthodologie sur le sujet des mangroves. Là aussi, on a vraiment le prisme aussi du lien avec la biodiversité. Adossé à ce travail méthodologique, de soumission au, label, au ministère de l'Environnement, dans le cadre du label bas carbone, on a développé un projet de recherche spécifique avec le soutien d'une entreprise du transport aérien qui a le souci de, de s'engager aussi sur ce sujet de, de, de la restauration de puits carbone. Et on a un axe de travail sur la, le développement d'indicateurs de, de biodiversité. Donc on a identifié aussi, euh, enfin du coup on, on, on identifie des indicateurs en lien avec la faune et la flore euh, dans la zone de la mangrove. Donc d'ici la fin de l'année, en partenariat avec l'ONF Martinique, on va faire une plantation d'un hectare et on va faire du suivi dans la restauration du capital naturel sur cette zone et pouvoir suivre et monitorer. Voilà. Autre exemple, je vais être un peu longue, un chantier sur lequel on est en train de s'engager aussi, c'est à l'échelle internationale, en lien avec le secteur forestier, de pouvoir compléter des méthodologies existantes sur le carbone pour le lien, à faire le lien avec la biodiversité dans le cadre de la mise en place de corridors de biodiversité. Donc, On est en partenariat avec l'association Climate Chance en France. Euh, on est en, en association avec l'Agence française de développement aussi. Et donc, on va lancer un projet démonstrateur en Guinée euh, associer les populations locales pour pouvoir définir le cadre méthodologique, donc l'ancienne étude de préfaisabilité, le cadre méthodologique, associer les bons indicateurs de suivi sur le sujet de la biodiversité, et puis ensuite aussi réfléchir à, au financement du projet, à la répartition des revenus aussi avec l'ensemble des, des populations locales. Voilà des exemples de chantiers qu'on est en train de conduire. Mais la boîte à outils est en train de se, se constituer pour pouvoir ensuite permettre de faire du financement de projets à travers des méthodologies climat biodiversité. Juste un point pour indiquer qu'ensuite les solutions basées sur la nature, enfin le financement des solutions basées par la nature peut passer aussi par d'autres canaux et pas uniquement par ce qu'on appelle des projets de compensation qui peuvent ou pas générer des crédits carbone. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est un point euh, très important. Vous avez évoqué euh, le, le fait de, de faire des, des projets pilotes. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, sur la, la mise en place de ces nouvelles trajectoires et l'utilisation des NBS, euh, c'est besoin de collaboration il y a besoin d'expérimentation, y compris sur les modes de financement, euh, qui appellent des, euh, des projets qui vont faire intervenir différentes parties prenantes qui ne seront pas forcément les parties prenantes qui sont directement impliquées aujourd'hui dans la chaîne de valeur. Alors, si on prend par exemple l'exemple du marché carbone avec la compensation, on va avoir sur un projet agricole euh, un acteur qui va euh, pouvoir venir financer une partie à travers ce marché carbone. Demain, on peut avoir aussi ce marché sur la biodiversité, en tout cas ce besoin de compensation sur la biodiversité. Euh, et donc, quelque part, c'est notre message, euh, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, il euh, y a beaucoup de... Travail à faire sur la définition des bonnes métriques, euh, de comment définir une trajectoire positive pour la nature. Mais on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour avancer et mettre en œuvre une politique, parce que que ce soit. Enfin, euh, c'est le, le, les éléments scientifiques qui nous le disent, il y a urgence à, à agir. C'est aussi euh, la réglementation qui vient se renforcer, notamment au niveau européen. Et c'est des opportunités à saisir pour vous demain en tant qu'entreprise, à s'adapter. Euh, le plus rapidement possible à cette nouvelle donne. Et donc, ce que la démarche dans laquelle on est, euh, c'est une démarche bah, de mettre en place euh, ces projets pilotes, de voir quel, de quelle façon nouvelle on peut les financer, d'imaginer une nouvelle structure de financement pour que ce soit les acteurs financiers, les acteurs économiques, ont construit ces nouveaux modèles nécessaires euh, pour être compatibles avec euh, des écosystèmes durables. Voilà, donc si on est à votre disposition pour vos questions ou simplement si vous souhaitez témoigner de ce que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise, je sais qu'il y a plusieurs entreprises assez avancées dans le, dans le panel, donc qui auront peut-être envie de partager leur expérience. Simplement si vous avez des questions. Ou si vous préférez, aller prendre un croissant et un café et, et en discuter euh, euh, voilà, autour, de, autour du buffet. peut sensibiliser les, les, les particuliers euh, qui sont nos clients, qui sont vos clients, ou pas Est-ce qu'il y a des conseils, est-ce qu'il euh Je vais essayer de répondre. Alors, pour les particuliers, je parle plus à titre personnel, parce que, comme vous disiez, on travaille plus avec des organisations ou privé ou au public. Je pense qu'il y, y a effectivement un certain nombre de, de choses qui peuvent être faites. Il y a un certain nombre, de, par exemple, d'applications qui existent, euh, qui permettent d'évaluer un petit peu, euh, alors je sais pas, euh, le type de, de produits qu'on mange et, euh, et leur origine, leur, euh, leur, euh, leur sourcing d'ailleurs pour savoir si on mange des, des choses qui sont euh, néfastes ou, euh, ou, euh, ou durables. Euh, et ça, je pense que probablement en cherchant sur internet, vous pouvez trouver quelque chose qui peut-être vous donne un peu des, des lignes directrices des, ou des conseils. Maintenant, je voudrais peut-être insister sur un autre point qui est celui de la, de la compréhension du sujet. Et finalement. Euh, la vraie sensibilisation, c'est tout simplement d'être conscient de, de la question. Ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir de, de, des, des actions spécifiques auxquelles hein, il, faut, euh, il faut se tenir euh, pour être, disons, euh, nature positive, entre guillemets, mais c'est le fait de se poser la question, c'est le fait de, euh, de s'intéresser finalement à euh, est-ce que ce que je mange aujourd'hui, est-ce que est, est ce n'est pas en train de, de, de générer un impact néfaste Sur le climat, je pense que c'est quelque chose qu'on fait maintenant tous de plus en plus. Sur la nature, en fait, on ne se pose pas trop la question. Et si, euh, ceux d'entre vous qui ont un jardin à la maison, le fait de, par exemple, de couper l'herbe euh, à cette hauteur euh, toutes les semaines, si on réfléchit une seconde, on n'a pas besoin d'être un biologiste ou un spécialiste pour se rendre compte que c'est mieux peut-être de, de laisser pousser un peu, laisser ait des fleurs. C'est assez intuitif, en fait. Et du coup, ça permet aussi de rebondir sur un point que vous disiez. Je suis entièrement d'accord sur le thème de la mesure, qui est fondamental. Il faut pouvoir mesurer pour pouvoir ensuite euh, définir des objectifs. Il ne faut pas que ça soit un frein. Il ne faut pas que ça soit un, un frein pour dire on n'est pas encore. Non, mais je ne dis pas que, que c'est ce que vous avez dit. En fait, c'est un équilibre à trouver. C'est avancer en risquant un peu et en même temps développer des, des, des, des méthodes un peu plus structurées. Avec cette idée de faut fixer des, des objectifs ou faire des actions sans regret. en fait. C'est-à-dire no regrets. Ça, on, on peut y aller. Non euh, choisir des produits qui ne sont pas issus de la déforestation, au-delà de la méthodologie qu'on utilise pour mesurer la, le taux de déforestation, c'est assez intuitif. Et finalement, on peut faire confiance à notre intuition. Sur, euh, sur le sujet des particuliers, nous, on peut l'aborder de deux manières. La première manière, c'est à travers euh, euh, les collaborateurs des entreprises qui sont déjà engagés dans des initiatives. Et donc, c'est au travers de, de plans internes, d'accompagnement, de formation, de mobilisation des collaborateurs, qu'à titre individuel, euh, euh, ces particuliers peuvent s'engager dans des actions. Mais on n'en est qu'au début, il faut bien l'avouer. Autant sur le carbone climat, on, on commence à avoir une certaine... Certains engagements, une certaine dynamique sur la biodiversité. On est encore sur des entreprises très, très pionnières en la matière. Le deuxième niveau auquel on peut, par lequel on peut avoir accès aux, aux particuliers, c'est le consommateur. Et concernant vos métiers de, de, de financiers, on peut, euh, et on n'a pas commencé, mais on, on imagine très facilement pouvoir avoir des démarches similaires à ce qu'on a sur le climat et le carbone. Par exemple, pouvoir accompagner euh, une activité de prêt avec des méthodologies qui concernent euh, la biodiversité et être en capacité d'éclairer euh, vos, vos, vos clients sur les impacts attendus de, de leurs actions, de leur financement, à la fois sur la partie, euh, enfin, notamment sur la partie immobilière, par exemple, sur les impacts en lien avec la biodiversité. Voilà, ça, c'est des, des chantiers à ouvrir. Alors, peut-être pour euh, compléter sur deux aspects. Alors, au, au muséum, notre devise, c'est « émerveiller pour instruire ». Et donc, euh, comment euh, amener les gens, euh, déjà, à mieux connaître, mieux comprendre la biodiversité pour euh, aussi mieux l'apprécier et et, et, et s'en sentir, euh, voilà, s'y reconnecter. Et donc, on développe des programmes de sciences participatives hein, sur lesquels on, on est très actifs euh, autour de, de, des oiseaux, des insectes, Alors, notamment sur les insectes pollinisateurs. Et une des, des choses qui remontent des témoignages des participants, ben, c'est des gens, par exemple, qui, à la base, avaient plutôt peur des insectes. Et à force de... Et donc, oh vite, un bon coup de tatane et on n'en parle plus. Euh, voilà, euh, ben là, on, en s'y intéressant, en prenant... Alors, c'est très simple d'accès, hein, puisqu'il suffit de prendre des photos euh, d'insectes sur une fleur en train de polliniser. Donc, vous n'avez pas du tout besoin d'être euh, un, euh, un grand scientifique ou d'aller vous déplacer, ou un grand naturaliste, ou d'aller très loin pour... Euh, pour participer, vous pouvez faire ça dans votre jardin ou dans le, la, sur la plate-bande devant votre bureau. Enfin. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment... Et les, les gens bah, se comprennent, observent, apprennent à reconnaître les plantes, apprennent à reconnaître les espèces d'insectes, etc. au fur et à mesure. Donc il peut y avoir une, effectivement une sensibilisation de, de chacun et les banques qui sont au contact de chacun d'entre nous peuvent être un très bon vecteur pour ça. Mais moi, je voudrais aussi interroger en revenant sur ces messages de l'IPBES. Euh, le rôle d'une banque dans ces changements euh, transformateurs. On nous dit qu'il faut qu'on qu ralentisse peut-être notre consommation. Donc euh, là, les, les banques peuvent favoriser ça euh, au travers d'outils peut-être comme les crédits euh, à la consommation. Quels sont les investissements qui sont proposés euh, aux, aux particuliers Et dans quelle mesure euh, bah, ces investissements offrent des garanties euh, euh, voilà, en matière de biodiversité, de climat et, et de, de justice sociale. Hein, parce que l'IPBES est très, très explicite sur ce point aussi, sur le rôle euh, des communautés locales, des peuples autochtones qui, à la fois, euh, en moyenne, démontrent une meilleure gestion de, de la nature qui, qui les environne, plus durable, plus mieux intégrée et euh, à la fois euh, sont les premières victimes en fait, des changements euh, qui euh, ont été enclenchés plutôt par euh, nos modes de vie euh, occidentaux, qu'il s'agisse euh, du climat ou de, ou de l'effondrement de, de la biodiversité. Donc voilà, peut-être euh, au-delà de euh, rappeler un peu les éco-gestes dans son jardin, dans ce qu'on achète, etc., peut-être euh, aussi réfléchir à comment on peut euh, entraîner ce changement de façon euh, plus, plus profonde et, et, et plus impliquée. Mais voilà, je ne suis pas moi-même économiste ou banquière, donc je vous laisse méditer là-dessus. Je crois qu'Émilie le rappelait sur les, la construction des, des solutions fondées sur la nature. La dimension, donc effectivement, c'est multi-impact, on parle multi-impact, climat, biodiversité, mais c'est aussi l'impact social et qui, est clé, et qui est clé dans le succès de ces solutions fondées sur la nature. Donc, dans l'évaluation que le, la banque va faire dans le, le financement de ces projets, en fait, elle va inclure ce facteur-là comme un facteur clé de succès. Euh, donc, voilà, pour nous, c'est très important. Quand on parle de multi-impact, c'est effectivement d'avoir ces trois dimensions-là qui sont complètement liées, qui sont rappelées par l'IPBES et qui, euh, voilà, matériellement, dans les faits, se, se constatent sur le succès euh, de ces solutions-là lorsqu'on veut les mettre en œuvre. Euh, on ne peut pas faire... Euh, abstraction de ce, de ce dimensionnement social. Une question, que, comment vous voyez l'Union européenne prendre le, le sujet Ça pourrait sujet, est-ce que c'est des politiques publiques, des programmes, des subventions, des financements, des, des alliances, des euh, Alors, l'Union européenne a adopté euh, en 2020 une nouvelle stratégie euh, pour la, la biodiversité, euh, justement, qui est assez euh, ambitieuse et qui repose, on va dire, sur trois euh, grands piliers. Un qui est la, la protection avec vraiment le renforcement de, de ce qui existe hein, et, et si euh, enfin, l'Union européenne euh, avec euh, notamment les directives nature alors qui ensuite vous embête quand vous voulez faire un projet que vous trouvez un petit scarabée, une petite fleur euh, qui... mais qui sont quelque part le dernier euh, rempart contre euh, une euh, artificialisation euh, presque complète de... De, de notre territoire et donc il y a ce, un réseau d'air protégé, 30% sur terre, en mer, dont 10% euh, en, sous protection stricte et que ce réseau doit être connecté, donc un réseau, et bien géré. Ah ouais, C'est là où on commence à arriver à des choses intéressantes hein, parce qu'on a désigné des aires protégées, euh, voilà, la réserve des glorieuses... Euh dans le, le grand sud désigné par la France, une des plus grandes aires protégées marines. Mais concrètement, quels moyens on met pour s'assurer que ce soit effectivement une réserve, ça reste à, à démontrer. Le deuxième pilier, c'est la restauration. Et donc l'Union européenne prépare un, un texte réglementaire qui va fixer, aux États euh, des objectifs de euh, restauration euh, de, des écosystèmes euh, dégradés. et Les États vont devoir présenter des, des plans de, de restauration. Alors on, là, on voit qu'on commence à arriver dans le dur parce que le, le règlement, ça fait des mois qu'on nous l'annonce et sa sortie est repoussée parce qu'il euh, voilà, a tapé euh, dans certains intérêts qui ne se laissent pas faire, mais on espère le voir arriver euh, en juin. Euh, et le troisième pilier, et c'est vraiment l'intégration de ces objectifs de biodiversité dans les secteurs de l'agriculture, de la forêt, de la pêche, euh, notamment hein, parce qu'on parle aussi des, des compétences euh, qui sont celles de, de l'Union européenne et qui concernent pas forcément tous les... Les secteurs économiques avec des objectifs, par exemple, pour l'agriculture, de surface en agriculture biologique, d'éléments de paysage favorables à la biodiversité comme des haies, des mares, des bandes enherbées, etc. Et ce n'est pas un hasard si cette stratégie biodiversité elle a été publiée conjointement avec la stratégie... De, euh, la fourche, de la fourche à la fourchette, ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé, farm to fork, voilà, de la ferme à l'assiette, euh, sur la production alimentaire, qui est un sujet majeur pour... Euh, on ne pourra pas résoudre la crise de la biodiversité si on ne s'attaque pas à notre système de, de production alimentaire et en, en profondeur. Donc euh, voilà ce que je peux dire pour le la... Sur le volet européen, je compléterai peut-être au niveau, cette fois-ci, des entreprises et des financiers avec le texte dans la stratégie sur la finance durable de la taxonomie verte qui couvre deux objectifs climat. L'objectif, c'est de mesurer l'alignement des activités d'une entreprise aux objectifs climat, mitigation et adaptation. Et à partir de janvier 2023, il y aura des nouveaux objectifs environnementaux, dont la préservation des écosystèmes, donc le lien avec la biodiversité. Il y a des chantiers en cours, des travaux sont en cours, mais peut-être vous êtes plus éclairé sur vraiment la définition des indicateurs qui vont être retenus pour évaluer l'alignement des activités des entreprises sur le sujet de la préservation des écosystèmes. Voilà. donc C'est un sujet qui va monter dans l'agenda dès l'année prochaine euh, en lien avec les entreprises et les acteurs financiers sur la taxonomie verte européenne. Ouais, L'Union européenne s'est positionnée comme étant un précurseur de ce que pourrait être l'accord de Kunming autour de la COP15. Euh, et c'est d'ores et déjà, on verra arriver dans les obligations de reporting, que ce soit déjà sur le secteur financier en France, euh, au travers euh, un amendement sur l'article 29 de la loi de transition énergétique. Mais c'est aussi dans les... Euh, réglementation, alors désolé pour le jargon technique, SFDR ou CSRD, euh, sur l'obligation de reporting, que ce soit des, des corporates ou des, ou des institutions financières. Donc c'est quelque chose qui arrive très vite. Et sur ça, c'est l'initiative qui est le TNFD, dont les pouvoirs publics ont annoncé que se serviraient de, des travaux de cette euh, initiative. Donc C'est la Task Force for Natural Related Risk, euh, qui vise à... Euh, justement à, à mettre en place un, un cadre de reporting avec les, les, les métriques qui sont, euh, qui sont pertinentes euh, pour, mesurer, pour mesurer son empreinte sur la nature. Peut-être une autre chose, euh, en plus des initiatives de type réglementaire, donc là on parle de l'Union européenne ou au niveau national, d'ailleurs la France est plutôt pionnière en tout cas euh, par rapport à d'autres pays sur ces sujets-là, il y a également des initiatives sectorielles qu'il est intéressant de suivre en fonction des secteurs dans lesquels vous travaillez donc il y a des initiatives hein, par exemple dans le secteur de la mode, le, le, le fashion Pact, ou dans le secteur de l'agriculture et donc c'est peut-être un conseil ça serait de vous intéresser à ce, ce type d'initiative et, et c'est un peu ce que disait Eric tout à l'heure, le, le, le changement de paradigme il est surtout dans, le, dans la mesure où maintenant on dit il faut collaborer, il faut, il faut partager des expériences, il ne faut pas juste que chaque organisation, entreprise travaille un peu dans son coin parce qu'en fait il y a énormément de choses qui peuvent être faites ensemble et donc c'est vraiment avoir une vision au niveau du territoire je parlais tout à l'heure du, euh, du secteur minier. Dans le secteur minier, ça se voit beaucoup, c'est tangible. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille avec les miniers. Avant, c'était on doit gérer notre, notre projet, notre emprise. On va peut-être créer ou euh, protéger une petite forêt à côté de notre site minier. Maintenant, c'est euh, comment intégrer une activité minière au niveau d'un territoire Comment collaborer avec les parties prenantes, les, le, le gouvernement régional, les ONG, les communautés pour euh, développer des activités qui soient... Oui, euh, Enfin, évidemment, l'activité minière, par définition, aura un impact euh, assez, voire très négatif, mais ça ne veut pas dire que tout le territoire ne, ne pourra pas être mieux géré en mettant tout le monde autour de la table. Et Parfois, c'est en mettant tous les acteurs ensemble à discuter d'une stratégie à 10, 15, 20 ans, parce que les projets miniers, ça dure longtemps, qu'on peut, qu peut vraiment développer des, des belles choses. Et c'est valable pour n'importe quel secteur. Est-ce que c'est pas ça que tous les secteurs travaillent ensemble pour trouver des synergies entre chacun et contribuer concrètement à cette évolution Est-ce que c'est ça ce qu'on entend par planification écologique, peut-être au niveau gouvernemental Des, des obligations, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce que les, les crises euh, du climat et de la biodiversité et quelque part de la récente crise de la pandémie nous montrent, c'est vraiment en fait, nos interconnexions et nos interdépendances. Et donc, cette logique de se dire, bah, moi, je suis dans mon truc, je fais, euh, voilà, j'ai le droit, je le fais, je fais ce que je veux. Et puis, arrêtez de venir m'embêter avec vos problèmes. Mais en fait, non, c'est aussi euh, vos problèmes. Si vous euh, ne fait plus rien à manger, c'est aussi votre problème. Quoi. Et, et les, les solutions fondées sur la nature, quelque part, elles, elles, elles permettent de repenser aussi vraiment cet aménagement du territoire et de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce, ce territoire, où est-ce qu'on veut produire de la nourriture et comment, où est-ce qu'on veut avoir peut-être des activités d'extraction et comment, et, et, et où est-ce qu'on positionne, où est-ce qu'on veut développer des énergies naturelles renouvelables, hein, c'est un énorme enjeu avec des impacts potentiels sur la nature qui peuvent être dévastateurs, donc ça doit vraiment être développé euh, en, en pensant à ça, et, et bon, moi, un exemple que j'aime bien de solutions fondées sur la nature, c'est la, la prévention des inondations. Donc, vous êtes une ville, vous avez euh, généralement euh, une rivière ou un fleuve qui passe, hein, parce que les, les gens sont installés là euh, historiquement, euh, et puis vous avez des, des crues, euh, ça arrive, et qui euh, vous génèrent des, des tas de, de dommages. Alors, qu'est-ce que vous faites Soit vous construisez des digues. Alors, vous avez des digues, ça vous protège. Alors, peut-être ça ne va pas vous protéger parce que la crue va être plus importante que ce que vous avez calculé et elle va passer par-dessus la digue. Et là, vous, êtes, vous allez être embêté pour évacuer l'eau qui est de l'autre côté de la digue. Ou, solution fondée sur la nature, vous restaurez la plaine d'inondation en amont de votre ville. Ou là, bah, si vous faites ça, vous allez avoir... Euh, aussi une, une régulation de l'eau tout au long de l'année qui fait que l'eau qui a été absorbée pendant la crue, elle va vous être restituée petit à petit et donc éviter euh, un étiage ou un assèque trop fort euh, pendant euh, les mois d'été. Euh, L'eau qui sera passée par cette plaine restaurée naturelle euh, eh ben, elle aura été filtrée euh, d'un euh, certain nombre de polluants. Elle sera de meilleure qualité, elle sera régulée en température. Ce nouvel écosystème que vous créez, qui va peut-être faire revenir des tas d'oiseaux, il va vous offrir des opportunités euh, touristiques, de développement d'autres euh, aménités, etc. Mais ça va quand même peut-être avoir un coût parce que vous allez devoir indemniser des agriculteurs. Euh, qui voient leurs champs euh, inondés et donc leur, leur production euh, ruinée. Donc ça, ça invite aussi à se dire, ok, moi mon problème de la ville ici, il est connecté avec les gens qui sont en amont. Et comment, quelle transaction je fais avec eux pour reconnaître qu'ils peuvent me, me rendre euh, un service qui peut avoir des, des, des euh, comment, euh, qui peut être problématique pour eux. Et comment je, je compense ça. Et, et c'est vraiment cette logique là. Pour éviter justement de se dire, ben moi j'ai un projet d'aménagement, je fais mon projet d'aménagement, ah et ben mince, il y avait euh, telle espèce, etc. C'est vraiment de, de repenser ça de façon beaucoup plus intégrée. On vient à valoriser correctement les, les services écosystémiques quelque part. Et il faut noter que sur cette, ce lien avec les infrastructures, bien souvent l'utilisation des solutions fondées sur la nature est beaucoup moins coûteuse que les infrastructures classiques. Par exemple, dans le cas de la digue, en fait, c'est un coût assez important, aussi un coût d'entretien. Alors que dans bien des cas, on va s'apercevoir que la solution fondée sur la nature est beaucoup plus économique. Mais vous n'allez pas payer les mêmes personnes parce que vous allez rémunérer quelques agriculteurs au lieu de payer une entreprise, une grosse entreprise pour qu'elle fasse un gros, un gros projet. Et comme on m'a souvent répété, une digue, ça s'inaugure accéléré Moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est comment une entreprise qui euh, veut effectivement participer à financer des solutions, elle-même remet en question son propre modèle et son propre paradigme pour se dire, est-ce qu'un modèle qui va toujours regarder pour euh, des objectifs de croissance, des objectifs de marge d'une année sur l'autre, arrête et lâche ce modèle pour effectivement arriver à de la résilience, parce que sinon, on va tourner en rond, on va continuer à proposer des belles solutions, et merci pour ce que vous faites, mais voilà, moi, ce qui me pose question, c'est comment l'entreprise se remet fondamentalement en question pour revoir son modèle, parce que le modèle de croissance ne, peut, ne va pas permettre d'arriver à, à, arriver à l'objectif auquel on, on aspire tous. Non, mais je pense que si on avait la réponse, ça, on saurait, <rire> mais euh, peut-être j'aurais envie de vous, de vous demander dans quel secteur euh, vous travaillez Du côté des entreprises, en tout cas, c'est un questionnement qui est collectif. Enfin, si toutes ne sont pas encore à ce niveau, cette maturité de formulation de la question, euh, on rencontre beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille qui se posent cette question. Je pense qu'on est, est au début de l'histoire. Euh, Nous-mêmes, encore une fois, on revient sur les méthodes, les méthodologies. On est au début de la transformation. Comment euh, on a cette vision de long terme On connaît euh, l'ambition euh, qu'il faut... Euh, qu'il faut avoir, les objectifs qu'il faut se donner à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Maintenant, on est vraiment sur l'écriture de, de cette transition et de cette transformation. Donc on, on démarre vraiment sur comment on peut réviser des business models. Euh, donc même nous, en termes d'expertise, de, pour tout vous dire, on est une, un cabinet de conseil, on est en train de se doter des bonnes expertises, des bons consultants, euh, des bons directeurs qui euh, vont être en capacité, parce que c'est nouveau, d'accompagner de, de, des entreprises sur la transformation de leur business model. Euh, sur l'accompagnement et la conduite du changement au sein même des organisations aussi. Réviser l'ensemble du système d'information, l'ensemble du système de, de, de j'ai le mot en anglais, d'incentive hein, en France de oui, d'incitation euh, euh, collective aussi tout ça reste à réviser euh, à l'homme des ambitions qu'on veut se donner sur le climat et sur euh, voilà donc j'ai pas de réponse si ce n'est de vous dire que on y travaille pas à pas et, et on développe les expertises les compétences pour euh, pour accélérer oui j'en reviens à cette idée de, de test il faut être capable de faire la démonstration de comment on pourrait marcher dans son domaine d'activité une nouvelle façon de, de, de, de de travailler. Et pour ça, on ne peut pas demander à quelqu'un, à faire une entreprise, de jeter dans le vide quelque part. Euh, D'où l'importance d'ores et déjà travailler euh, sur des, euh, des, des preuves de concept euh, en français <rire> d'époque, euh, des expérimentations, euh, afin de, de calibrer et de voir comment elle pourra basculer et comment porter ça à l'échelle. Il ne s'agit pas de garder les solutions fondées sur la nature comme quelque chose de bien pour faire valoir dans un rapport RSE. Il s'agit de les utiliser pour penser la transformation de ce modèle économique, de les utiliser dans la transformation de ce modèle économique et de voir derrière comment on bascule et comment on passe à l'échelle pour atteindre cette trajectoire nature positive. Juste pour ajouter une chose, euh, le SBTN, donc ces cinq étapes que vous voyez en tout petit sur le, sur le transparent, ça, c'est un, un cadre méthodologique qui est, qui est maintenant établi, enfin qui est en cours d'établissement, mais qui est, qui, est, qui est déjà adopté par certaines organisations. Mais au-delà du cadre spécifique du SBTN, finalement, le message, c'est de dire, euh, en fait, ce sont quelques étapes que tout le monde peut faire, sans, sans forcément adhérer d'ailleurs à la lettre, à ce, à ce framework. Donc c'est évaluer, interpréter et ensuite agir. Et probablement, la clé, c'est comprendre, en fait, comprendre euh, mon organisation, quel est son, quel est son impact, quelle est sa... Quel est son, oui, son impact négatif euh, Et donc, quelles sont les zones sur lesquelles je peux intervenir Notamment dans la chaîne de valeur, j'utilise... Je parlais tout à l'heure avec une dame de, qui travaille dans, la, dans le bâtiment, dans la construction. D'où viennent mes matériaux, finalement D'où viennent les matières que j'utilise Et déjà, se poser la question, commencer à... Ah, mais moi, j'utilise X% de, de, de béton, par exemple. D'où vient ce béton Commencer cette démarche-là. Après, il y a des outils... Qui, qui existe déjà d'ailleurs, hein, les amis de, de CDC Biodiversité le savent parce qu'ils en ont créé un pour mesurer ses impacts. Alors il y a, il y a plusieurs outils disponibles, euh, mais j'ai envie de dire, au-delà de, de l'outil, c'est déjà la question de, ce, de dire, où est-ce que je vais devoir agir Et ensuite on agit, et c'est là où on peut commencer à changer. Et après il y a évidemment les aspects réglementaires, il y a des choses qu'il faut changer parce qu'on est obligé de les faire, et d'autres, on, on peut essayer d'anticiper, à la fois anticiper la réglementation, les bonnes pratiques, ou tout simplement avoir une approche proactive, volontaire, et c'est ce que euh, beaucoup de... Euh, de D'entreprises fondées là. Un petit complément pour vraiment montrer l'interconnexion entre climat et biodiversité. Nous, on travaille avec de nombreuses organisations sur le volet des risques climatiques physiques. Et donc, on conduit des diagnostics d'impact euh, sur les, les, les sites de production, par exemple, ou sur une chaîne de valeur d'une entreprise, donc dans le secteur de, de la construction, dans le secteur du textile, par exemple. Et on se rend compte que, euh, sur la chaîne de valeur, euh, leurs fournisseurs sont fortement exposés à l'évolution du climat, sur des, des sujets d'inondation, sur des sujets des feux de forêt. Euh, voilà. Donc on, on examine tout ça, on restitue aux entreprises, et en fait, elles prennent conscience du risque euh, financier lié au climat, sur l'impact physique. Mais dans les plans d'action, in fine, derrière, il y a la biodiversité, qui émergent et sur ce besoin d'enclencher de, de, de, des actions de préservation des ressources naturelles dans le secteur agroalimentaire. On, parle du secteur, on travaille aussi avec le secteur du luxe, du textile, j'en parlais, mais sur le luxe aussi. Tout ce qui est matière première pour la cosmétique, pour voilà, les parfums. Voilà, donc C'est intéressant de voir quand on conduit une mission sur le risque climatique, la biodiversité n'est jamais très loin à la fois à, enfin, dans l'intérêt financier de l'entreprise. Là, je m ok, très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous invite à prendre un café, un croissant et de continuer à échanger autour de ça. Merci beaucoup à, au panel.